Salut camarades, une fois de plus, on vous démasque l'info en quelques minutes. Une douche glacée pour arroser les sans-abri à l'entrée d'un parking parisien, ce système inhumain aura heurté l'opinion des Français pendant les fêtes. De quoi attirer les regards sur le mobilier urbain anti-SDF, discret mais omniprésent dans nos villes. La fondation Abbé Pierre riposte en créant une carte interactive pour géolocaliser et dénoncer collectivement ces dispositifs. Je voulais vous poser des questions sur la situation des SDF à Paris aujourd'hui. J'en veux pas, j'en veux pas aujourd'hui, il n'y a que des problèmes. Okay. Donc plus ils dégagent, mieux c'est. L'opération Joyeux Noël pour les sans abri s'est tenue avec succès pendant les fêtes. Vous avez été des milliers à manifester votre solidarité à travers la France. Des volontaires ont ainsi pu répondre aux souhaits de 300 personnes sans domicile fixe dans 30 villes de France. Plus qu'un cadeau matériel, c'est surtout une présence et un peu de chaleur humaine qui a été partagée à l'aube de Noël. Néanmoins, ne perdons jamais de vue que la pauvreté se combat toute l'année sur le terrain et surtout à un niveau institutionnel. Des centaines de nouveaux aéroports en construction à travers le monde. L'industrie aéronautique entend doubler le nombre de vols pour atteindre les 7,5 milliards de passagers annuels d'ici 15 ans, soit autant que toute l'humanité. Et tout ceci grâce à l'aide des gouvernements et une fiscalité attractive. Le réchauffement climatique Allons bon Ils font de l'or noir avec nos déchets. Ces alchimistes arpentent les rues de Paris sur leur vélo pour récupérer des déchets organiques des restaurants et boutiques. Ces déchets sont ensuite transformés et recyclés en un compost local pouvant servir à revégétaliser la ville. De quoi impulser un cercle vertueux dans une logique d'économie circulaire. L'Everest est devenue la plus haute poubelle du monde. Avec le tourisme de masse, les déchets abandonnés par les alpinistes se sont accumulés avec les années. La montagne régurgite peu à peu, ses détritus avec le rythme des saisons. Aujourd'hui, des Sherpas mettent leur vie en danger pour assainir la montagne. Everest Green est un documentaire consacré à leur travail titanesque. « 500 kg de nourriture sauvée chaque semaine. Les membres de Biocycle récupèrent les aliments à vendus, mais propres à la consommation, dans les magasins de Paris. Fruits, légumes et aliments divers sont ensuite livrés au centre de distribution pour les plus démunis. Aujourd'hui, en France, 4 millions d'individus doivent bénéficier de l'aide alimentaire pour manger à leur faim. 0,005% d'impôt, oui 0,005% c'est ce que paye Apple chaque année comme impôt en Europe. La multinationale utilise depuis 20 ans un système ultra sophistiqué lui permettant d'éviter quasiment toute imposition avec l'aide du gouvernement irlandais. Apple possède désormais plus de 250 milliards de dollars en liquidités disponibles. Des sommes à ce jour dormantes qui ne bénéficient ni aux travailleurs, ni à l'investissement, ni à la collectivité. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Imaginée par deux jeunes français, la plateforme eBoycott organise le boycott citoyen à l'échelle nationale pour faire pression sur les marques les moins éthiques et ne plus alimenter un monde dont on ne veut plus. Une belle réussite qui rassemble aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de consommateurs. Alors que Nicolas Hulot annonce ne pas vouloir abolir la veinerie, l'association Ava se félicite de son action de sabotage d'une chasse à cour en forêt de l'Aigle. Une vingtaine de personnes ont ainsi perturbé sans violence la traque d'un cerf majestueux, notamment en offrant des croquettes aux chiens. L'animal a ainsi pu prendre la fuite. Les chiffres sont à peine croyables. Trois gros producteurs de viande polluent autant que la France entière. Une nouvelle étude expose l'empreinte climatique démesurée des grandes entreprises du secteur de la viande et des produits laitiers. Le bilan est sans appel. La tendance de la consommation de viande dans le monde rend impossible l'accord de Paris sur le climat. Combien de temps encore va-t-on éviter de questionner notre alimentation on a tous entendu parler de la baguette suspendue où l'acheteur paye un peu plus pour offrir une baguette gratuite pour un sans-abri. Et bien voici venu le principe des nuits suspendues. Testé à Lyon par l'association Ouvre-Porte, l'auberge ou l'hôtel partenaire s'engage à offrir un lit inoccupé à des personnes dans le besoin contre une petite contribution des clients. Une idée lumineuse en cette période de grand froid. Mais c'est pas possible qu'un pays riche comme un autre euh, voit augmenter de 50% le nombre de sans-domicile fixe en 10 ans. 4 millions de mal logés alors ceux qui sont dépourvus de logement, quelles que soient les formes, c'est à peu près 900 000 personnes sur ces 4 millions. Ceux qui sont sans domicile fixe, au regard de la définition de l'INSEE, c'est à peu près 140 000, 150 000 personnes, soit une augmentation de 50% en 10 ans. C'est tout pour le récap de décembre 2017, ainsi s'achève l'année. Nous tenons à remercier infiniment les quelques 800 membres engagés et tipeurs qui ont pris quelques minutes de leur temps pour nous soutenir, sans oublier les utilisateurs de Lilo et tous ceux qui partagent nos informations. Pensez également à la minorité agissante, aux militants anonymes et à toute personne qui tente chaque jour de faire bouger les lignes à son échelle. Pour 2018, on souhaitera à chacun de faire sa part en son âme et conscience. Pour un avenir serein, merci